j'espère que vous avez la forme, moi c'est impeccable, hein, ça va Alors aujourd'hui, euh, hmm, j'ai parlé sur quelque chose que c'est vrai que les gens, bon, ils, bon, je sais, sais qu'ils vont tomber dessus hein. C'est vraiment le sujet, à chaque fois que j'ai sorti ce sujet sur les motos chinoises Putain, j'ai une vague de haters et d'insultes à chaque fois sur mes vidéos Et je suis désolé, hein, je vais en parler quand même euh, je ne vois pas pourquoi je veux dire, on ne pourrait pas parler de ce genre de marque. On dirait que les gens qui achètent ce genre de marque, c'est une espèce de communauté, un culte, une espèce de, de secte, et qu'ils ne veulent pas qu'on parle en mal de leur moto. Euh, je, non, non, je suis désolé, je vais en parler. Si on faut dire du mal, je dirais du mal. Je veux n'importe quelle marque, même la Honda que j'ai, hein, vous, vous connaissez, il y a des choses que j'ai dit du bien, et il y a des choses que j'ai dit du mal sur ma moto. Hein. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas parler de la nouvelle Léon Chino 800, euh, qui va être donc, commercialisée, enfin produite par Benelli. Hein qui est une marque maintenant chinoise, hein, qui est, disent italienne, mais c'est pas vrai, c'est chinoise, parce que ça a été racheté par les Chinois, parce que Benelli était en, euh, en perte de vitesse totale, il était en faillite, hein, littéralement, et ça a été racheté un peu comme euh, Dugatti en dit, oh Dugati, euh, made in Italia, c'est italien, non, non, c'est Volkswagen, hein, ça fait depuis des années, hein, ça date pas d'hier, hein. c'est Volkswagen et c'est produit par Volkswagen, donc c'est allemand, c'est pas du tout italien, ils ont des designers italiens, et c'est produit dans les chaînes d'assemblage euh, maintenant de Volkswagen, donc euh, que ce soit en Italie ou tout c'est toujours Volkswagen qui chapeaute tout ça hein. et, et, les, et les ingénieurs sont de Volkswagen maintenant donc euh, c'est ça qu'il y a un renouveau de la marque, il y a une, un, un, comme on dit, une augmentation de qualité, de fiabilité chez Dugatti, parce que c'est allemand maintenant quand c'était italien c'était de la merde en barre hein. euh, Ducati, hein. tout le monde rigolait Dugatti. tu perdais les boulons, tu pissais l'huile par terre euh, tu avais des problèmes de fiabilité, la moto elle ne démarrait jamais hein. donc euh, voilà, n'ayons pas faire dire les choses en face donc là voilà, maintenant la Néon Chino 800 bah, bon, ils ont sorti un moteur 800 cm3. Je crois que c'est le moteur le plus puissant qu'ils ont actuellement sur leur moto. Bon, voilà, c'est un bicylindre, en bicylindre en, en, en, en ligne, je crois, ou bicylindre en V, je sais plus. La branche, voilà, je j'ai pas trop le truc en tête, mais je, je sais que c'est un bicylindre, ça, oui, de 800 cm3. L'architecture, j'ai un trou de mémoire. Là. Bon, c'est une moto qui est exactement pareille que, que les autres modèles de, de la marque de Leoncino quoi. Je veux dire, de ce type de moto. Euh, il n'y a pas de grands changements qui bouleverse la chose, mis à part qu'ils ont, ils essayent du moins de monter en gamme et de faire, une, de, de faire quelque chose d'assez qualitatif et de mettre du Brembo et tout ça. Après, ils ont testé et ils ont dit que euh, contrairement au, au, euh, non, par rapport aux autres années, c'est exactement pareil, elle est toujours aussi lourde à mort quand vous êtes à, à l'arrêt, ou même à basse vitesse parce que ça reste toujours un cadre en acier qui est très lourd. Euh, c'est une moto... Euh, Comment dirais-je qui demande beaucoup d'entretien, hein. c'est comme toutes les motos chinoises. Euh, c'est pas comme sur une Honda ou une, une moto japonaise que vous allez faire les, les, les jeux ou pas après tous les 30 000 et encore et 10-30 mille. mais en vérité sur la mienne il y a certains qui l'ont monté même à 50 ou 60 000 km avant de pouvoir y toucher. Parce que c'était impeccable, ça ne se dérègle pas. La mienne par exemple elle tombe comme une horloge. Hein. Sur ces motos ces motos chinoises, sûrement pas. Euh, je sais parce qu'il y a des personnes qui bon, m'ont laissé des commentaires ou même qui disaient qu'ils avaient vu ces motos là les 10-15 000 km, vous en faites les, les jeux pop, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas, pas, pas très fiable, quoi. Comme je dire, ça se dérègle vite. Donc voilà, c'est des motos qui, euh, qui ont toujours le même problème c'est qu'ils ont un problème de qu'il a que, comme on dit, les chinois essayent, commencent à monter en gamme. Ça on peut pas leur enlever, on peut leur, mais c'est toujours, il a toujours des choses de production qui sont pas toujours top. Ils ne sont, sont toujours pas réglés, comme le fait des cadres en acier. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas euh, faire sans doute des cadres en alu, où ils ne maîtrisent pas cette technologie, et où alors leur alu, c'est de la merde et il doit se fendre. Parce que, par on va prendre un exemple très simple chez les Chinois. Vous voyez vous, toute leur flotte de combat qu'ils ont, euh, les, les porte-avions, les machins et compagnie, là, ils ont les chinois on du tout, ce que, ils ont. En vérité, leur alliage est tellement de la merde. Que leur, leur, leur flotte elle se fissure de partout ils sont permanents en train de ressouder Leurs moteurs, sur leurs avions de combat sont tellement pourris qu'ils euh, ne peuvent pas décoller d'un porte-avions s'ils sont armés de bombes ou de missiles leurs avions parce qu'ils sont pas assez puissants sinon l'avion tombe dans la flotte et c'est pas des conneries c'est des carréments c'est des, des gens de la CIA des, des, des, des, des, des qui ont vérifié ça c'est prouvé vous voyez les chinois ce qu'ils ont c'est beaucoup du tap à l'œil du tap à l'œil, voilà. C'est du tape à l'œil. Voilà. Ils essayent de copier, ils essayent de singer, voilà, plutôt. Les, les motos européennes ou plutôt japonaises, euh, ils essaient de copier les designs, ils essaient de, de monter en gamme, mais ils ont un gros problème chez eux. C'est un problème de moteur, de, de fiabilité, parce que c'est, ça ça, très dur hein, d'avoir des, des, mo des moteurs, fiables. Hein. Regardez même chez Peugeot tout ça, ou Renault et compagnie. Avant qu'ils arrivent à des moteurs fiables, ils ont bataillé. Avant c'était tout. D'ailleurs Renault, on le disait, on disait oh, Renault tous les jours il y a un bruit nouveau. Tous les jours t'as une panne et c'était vrai. Maintenant ça commence à se régler parce qu'on à force des années, des années, des années. Et, et voilà. Et les alliages, c'est pareil. Le problème des alliages chinois, des alliages, les métaux, c'est qu'ils sont de mauvaise qualité. J'ai eu des motos chinois, genre pas dans connaissance pour parce que ça, me fait, ça me fait marrer les gens qui me disent tu sais pas de quoi tu parles. Mais j'en ai eu des motos chinoises, regardez sur ma chaîne. J'en ai eu. Et à chaque fois que tu sors, tu as des boulons qui se desserrent. Euh, tu as les, les, les cadres qui se piquent de rouille, voire même si tu prends trop de choc ou trop de machin, t'as le cadre qui se fend. Et c'est pas des conneries. Et d'un et de deux, la moto pèse le poids d'un âne mort quand elle est, quand elle est à l'arrêt. Donc, quand, quand, quand tu as une moto qui pèse le poids d'un âne mort, le problème c'est que tu consommes beaucoup plus. C'est pas du tout agréable quand tu es à bas régime ou même à, à l'arrêt. Tu sens vraiment que c'est quelque chose de lourd. Donc là, les, ceux qui l'ont testé à MotoJournal, ils n'ont pas voulu descendre la marque parce qu'ils savent que les Chinois, bon, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais ils l'ont ils dit. Ils ont dit ça pèse le poids d'un an de mort. Au niveau fiabilité, bon, bah, écoutez, c'est tous les 15 000 qu'il faut faire le jeu au soupape ou, ou, ou vérifier la chaîne de distri. Putain, ça, ça, ça, ça inaugure, non seulement ça n'inaugure pas quelque chose de très bon, mais en plus ça va te coûter cher, c'est à chaque fois en permanence tu dois l'amener tous les 15 000. Euh, voilà, parce qu'il faut ouvrir le moteur et tout, il faut vérifier, donc voilà. Et les cadres, ils ont reconnu eux-mêmes que c'est... pas tip-top, C'est pas tip-top. Donc, c'est pour ça, c'est pas des motos que j'enfonce, c'est pas des marques que j'ai dit, c'est de la merde dans l'absolu, parce que même au niveau des prix, pour 800, je crois qu'elle vaut à peine 8000 euros. Donc, elle vaut le prix de ma moto. Moi, c'est un 650, là, c'est un 800. Mais ne vous attendez pas des miracles. Ce qu'il y a, c'est qu'en achetant ce genre de moto, c'est la double peine. Et d'un, vous allez avoir une moto qui n'est pas trop, trop fiable. Et de deux euh, le problème c'est que contrairement à la concurrence vous n'allez pas avoir quelque chose qui est qui, qui, comment on dit, qui est plaisant à conduire je veux dire c'est lourd donc euh, oui, oui il vous appâte avec du Brembo des conneries comme ça ou alors en, en disant en, en, en, surtout avec le prix et le prix ne fait pas tout je préfère mettre le prix dans une Honda une Suzuki Kawasaki ou peu importe mais vraiment fiable et, et mais qui quitte à ne pas avoir de brembo moi j'ai du ici, avant arrière ça ferait très très bien même, même trop des fois ça, ça, ça vous plonge ça vous plante la moto sur place que d'avoir des conneries brembo et compagnie mais pour avoir une moto qu'au final je sais que le moteur il va me casser les couilles. moi je sais que la ma moto elle ne consomme pas du tout une goutte d'huile même pas une goutte d'huile c'est à un point que maintenant j'en arrive à même plus la vérifier la huile en permanence parce qu'elle ne consomme jamais d'huile même pas une goutte d'une révision à une autre. Les, le jeu ou pas, je sais que c'est tous les 30 000, mais en vérité, des amis m'ont dit « Tu peux même aller jusqu'à 50-60 000 km, ce qu'ils ont fait eux, parce que ça ne se, se, se dérègle pas. » Le ralenti, toujours impeccable, elle tourne impeccable, elle n'a pas de problème ni électrique, ni mécanique, ni de fuite, ni de, de, de ce que vous voulez. Voilà, peut-être que c'est vrai, 8 000 euros pour une 650, ça peut paraître cher, mais au moins, tu pars sur de la fiabilité, de la qualité. Donc, moi, les motos chinoises... Dans l'absolu, si le type n'a pas les moyens, je lui conseille, parce que le pauvre, il ben, faut bien qu'il roule en moto et je me mets à sa place, et il a raison. Mais pour des gens qui ont les moyens, qui disent simplement parce qu'ils sont radins, ou alors qui disent, tiens, je vais essayer une chinoise, tu risques de te mordre les doigts. Ou tu risques d'avoir des surprises. Moi, j'ai eu des dirt bikes ou des machins comme ça, et c'était de la merde. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation, et merci de votre fidélité et de vos abonnements. Ciao, ciao